Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je propose une nouvelle couleur modèle nommée Golden Rust. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos de couleur modèle et de laisser un like si le proposé vous plaît. Avant de commencer, faites une demande à votre leader ou au capitaine de crew pour entrer les valeurs X et RGB sur le social club, comme indiqué en ce moment sur votre écran ou de leur partager la vidéo. Pour procéder, placez le curseur de votre souris sur le rectangle coloré correspondant à la couleur de votre crew. Faites un clic droit dessus.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 Sélectionnez « Acier noir brossé », vous validez, vous ressortez. Vous allez sur « Couleur principale »,« Métaux »,« Acier noir brossé », vous validez, vous ressortez. Allez sur « Métalliser ». Vous patientez 4 secondes, vous ne validez rien, vous ressortez. Vous allez sur « Emblème de crew », vous appliquez, vous ressortez. Maintenant, allez sur « Couleur principale »,« Menu des couleurs nacrées », vous allez sélectionner la teinte « Jaune racing ». Vous appliquez. Vous ressortez, vous allez sur Crew, vous validez, vous ressortez, vous allez sur couleur secondaire, Crew, vous validez, vous ressortez. Et voilà, vous avez la teinte Golden Rust sur votre carrosserie.